Um, you know, we have to, um, to, uh, to listen to the word, to the word of Elohim, but we, we need also wisdom. Tu peux traduire uh, Nous devons écouter la, la parole de, de, du Seigneur, mais nous avons aussi, uh, il faut aussi avoir de la sagesse. Uh, we're still living in this world nous vivons toujours dans ce monde we are not from this world nous sommes pas de ce monde, but we are still living in this world mais nous sommes toujours dans ce monde. even though that Jesus is coming même si, uh, est en train de venir, even if tomorrow it is uh, we will say okay Jesus is coming tomorrow si tomorrow bon, that doesn't mean ça ne veut pas dire... that you have to stop working que tu dois arrêter de, de travailler. That doesn't mean Ça ne veut pas dire que tu have to stop providing to your family que tu dois arrêter de euh, pouvoir à ta famille. That mean ça ne veut, veut pas dire que tu ne dois, euh, dois plus aller à l'école. Je me rappelle when we, we heard that message quand nous avons premièrement entendu ce, ce message pour la première of fois. coming back to the word, euh, Ce message du retour de l'appareil go out from the systems, euh, Qui nous disait de sortir du système babylonien. That donc uh, uh, uh, uh, parmi nous uh, some young people il y avait des jeunes gens qui were saying okay, christ is coming tomorrow, or disaient, today. Oh, vient uh, demain ou aujourd'hui so i, won't, I will not go to school anymore. et il bon bah, moi je vais plus aller à l'école parce que yeshua il est en train de venir. No, non non we non. don't have to do that. Non, pas ça qu'on doit faire we have to be prepare for the coming of the Lord Ce que nous faire, pour la venue du but that doesn't mean that we're not we are not preparing ourselves to have uh, uh, to, to work to, to go to school to have an education to uh, we must go as uh, uh, we, we must do um, uh, our daily task as we are we were doing them Uh, when we were, uh, pagans. Donc on doit faire euh, les tâches que nous faisions ou quand on avait un travail ou on allait à l'école, ben on continue comme d'habitude. have to be careful. Nous devons faire très attention. Then to, to become uh, uh, uh, the, the, the, uh, the most most spirituals. Il faut faire attention de ne pas devenir des TTS, des trop trop spirituels. So everything is spiritual. Donc tout est spirituel. Everything is in the world. Donc tout ce qui est dans le monde. So, stop doing uh, uh, uh, um, uh, worldly things. Donc j'arrête de faire uh, bah, toutes les choses. Enfin j'arrête d'être vraiment dans le monde. Yes. Okay, we have to be careful with the world. oui nous devons faire attention au monde but we have also mais nous devons aussi we, we have to work on doit continuer à travailler go school on doit aller à l'école si on a l'âge d'aller à l'école uh, nous devons to euh, pouvoir à nos familles we have to, on doit être des bons dispensateurs de l'argent la, de que nous avons reçu. On doit bien partager ça. Because, for example. Par exemple, If exemple, si je reçois mon salaire, I know that is for the Lord. Moi je sais que tout est pour le Seigneur. I know that this money is from Caesar's. Je sais que c'est de César. César. Okay, but I live in this world. Mais je vis dans ce monde. I need that money. Et j'ai besoin de cet argent. To, to first of all, pay the rent. Premièrement pour payer euh, ma location. Uh, Uh, pay the bills deuxièmement pour payer uh, les, uh, les les comment on appelle ça les bills les factures uh, les factures uh, first uh, to pay uh, uh, the food ensuite pour payer la nourriture uh, and all the things la... that is needed in the house et toutes les choses qui sont uh, dans la famille dans la maison the rest of it if if, reste... if there is something uh, uh, uh, uh, uh, that is um, uh, uh, that is left in the salary, tout retiré. Uh, then I can at that time say, okay, I'm going to help, uh, I can help someone or I can help uh, someone in the church that is need, in need or I can... Put aside for a charity. Donc quand je me suis euh, vraiment débarrassé de, de tout ce que je pouvais faire pour payer pour la famille etc etc ensuite je veux m'occuper de donner l'argent euh, pour les charites la chari euh, pour euh, des oeuvres caritatives my pour ma famille euh, pour euh, des nécessiteux. Okay, we have to be good on doit bien dispenser d'être de bons dispensateurs de notre. We argent. Have to be good managers of The worldly of the of the the, the the physical things that Jesus gave us give us physically. Donc on doit physically and spiritually. Et We are still living in this world. encore dans ce As we are living in this world, we have yes, we have to give Caesar what Caesars. And we have to give Halloween What's Halloween. Oui, nous But that verse, Mais ce -là, is in a context. Il faut vraiment le prendre dans son If you take a verse and you do a, a, a, a doctrine with only a verse. Si tu prends un, un, un verset que tu le prends hors contexte et que tu en fais une doctrine, then you will be uh, you will be doing things uh, uh, uh, without considering the rest of the word. Donc uh, là tu tu vas uh, faire des choses mais tu vas plus considérer le reste de la Bible. The Bible says that who doesn't work doesn't eat. La Bible dit que celui qui ne mange le travail pas ne mange pas. So you see, Donc vous voyez, the Lord is not against work. Donc vous voyez que le pas contre le travail. Before he's coming, Donc avant ne vienne, we are still going to work. On va à we are still going to study. On va à you see? Vous voyez? It's not because ce n'est pas parce que nous sentons que euh, le Seigneur va revenir bientôt On doit tout arrêter euh, brutalement. Alléluia. Alléluia. Amen. We have to be, uh, uh, uh, uh, we have to be wise. On doit être sage. And among us, et parmi nous, a Young people, il y a des, des, jeunes, des, des enfants dans la foi. Uh, uh, uh, babies in faith. Donc uh, des bébés spirituels. And they are young, young. Uh, uh, we're gonna take a passage. On va prendre des passages là, qui uh, parlent de ça. One John. dans un Jean. One John. 1 Jean 2. 2, 12. Euh, 1 Jean 2, verset 12. L'épître de Jean. Hein? 1 Jean 2, verset 12. I to you, little children. Petits enfants, je vous écris. Because your sins are forgiven. Parce que vos péchés vous, ont, vous sont remis à cause de. On, you for His name's sake. Parce que vos péchés nous sont remis à cause de son nom. I to you, oui. Fathers, oui. je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement I write to you, young man, jeune je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais I write to you little children Jeunes enfants, je vous écris. Because you have known the Father. Parce que vous avez connu le, fait, le Père. I have written to you, fathers, Père, je vous ai écrit. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. I have written to you, young man, Jeune, je vous ai écrit. Because you are strong. Parce que vous êtes fort. Et que la parole d'Elohim demeure en vous. And you have overcome the wicked one. Et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit. Hallelujah. Du mauvais. So. You see here, donc vous voyez ici that we have three <laughs> stages. Trois ici qu'on a trois stages. Three stages. Trois, trois stages of growing. Trois niveaux de croissance. We have to grow from one stage to another and from another from this one to the third one. Donc on doit grandir d'un état Hallelujah. Okay. All do Elohim does is training with us. Comment Elohim fait sa formation avec nous? All does Word, the Halloween train us. Nous forme? This is really important. Très important. We must be prepared to be trained by nous him. Être à être, euh, par lui. And you must not be fooled by the grace that you have. It's not because you preach. Ce pas parce que tu that you are already a father. Que tu es déjà un père. It's not because you you, you see dreams. Ce pas parce que tu vois des, des rêves that you are already a father. Que tu es déjà un père. It's not because the Lord speaks to you. Ce pas parce que le te parle that you are already a father. Que tu es déjà un père. Alleluia. Alleluia. Amen. We need to go through those stages. Nous à ces and it's and it takes time. Ça prend du temps. It takes time. Ça prend du temps. Hallelujah. Hallelujah. Okay. I cannot ask. Je ne peux pas demander. Je ne peux pas demander. I cannot ask. Je ne peux pas the same level. Le même To Michael, for example, or to Benaya, it's just an example. Michael has just come to the Lord, so it's normal. That is growing, and it, it is at the first stage. But if I take Ben, for example, Mais si je ben, par exemple, Benaya, or even Angela or, or, or Antonio, Angela et Antonio, they are in the word in the word for some years now. Sont, uh, dans la pour pendant, uh, des so I cannot have the same level of holiness. <laughs> then to Michael because Michael has to learn more let's take an example like in our families in a family there are fathers and mothers then you can have a teenager Après, tu peux avoir les, les the, the young les and then there are babies Enfuite, y a des bébés. so in a family You cannot ask for a baby to have the same wisdom than a young, than a teenager. You cannot ask for a baby to have the same wisdom adolescent, a bébé. Hallelujah. Hallelujah. So, how do the word, how do uh, uh, uh, Halloween train his disciples? Comment Elohim entraîne, fait la formation de ses disciples. If we take a look. Si nous regardons. In the old covenant. Dans l'ancien euh, euh, alliance. You will see. Uh, how the Lord was training his prophets. Tu verras comment euh, le Seigneur est en train de former ses prophètes. Let's take a look for example at Moses. Regardons par exemple à Moïse. Hallelujah. Hallelujah. We are at, uh, Genesis, donc on est dans le livre de Genèse. Sorry, uh, Genesis, sorry, um, non, Exodus. Exodus. Donc on est dans les livres d'Exode, pardon, Exode. Uh Exodus uh 20... no, twenty Exodus. not twenty uh 20 okay. <laughs> Okay. So um so it's Moses went to the mountain. Moses went to the mountain, okay? Don't see the passage où Moïse Moise And we la... are in Exodus thirty two. Dans... Exode 32 and we can see in verse 15 Exode 32 verset 15 and Moses turned and went down from the mountain Moïse regarda et descendit de la montagne and uh, the two tablets of the testimony were in his hand. ayant dans sa main les deux tablettes de témoignage il y a du minutes. The tablets were written on both sides. Les des deux côtés. On the one side and on the other, they were written. Écrits de l'un et de l'autre côté. Now the tablets were the work of Elohim. Les l Elohim. And the writing was the writing of Elohim engraved on the tablets. l'écriture était l'écriture sur les tablettes. And when Yo Joshua. Heard the noise of the people, en yosoy entendant la voix du peuple, as they shouted, qui faisait un grand bruit. He said to Moses, il dit à Moïse, there is a noise of war in the camp. Il y a un cri de guerre dans le camp. But he said, il répondit, it is not the noise of the shout of victory, ce n'est pas un bruit de cri de bravoure ni un bruit de, de défaite, nor the noise of the cry of defeat, but the sound of singing a harp. J'entends un bruit de gens qui chantent. So you can see here donc vous pouvez voir ici. That Moses went to the que Moïse est allé à la montagne. But he didn't went alone. Mais il n'est pas allé seul. He went with il est parti avec Josué. Et donc Joshua était so servant Moses. Joshua was serving Moses. I'm talking about Josué. Okay. Joshua. Joshua was serving Moses. Okay. And because Joshua, Joshua was the one that will. Uh, uh, uh, um, place Moses it as a leader for the people leader so Moses took the time a pris le temps to form Joshua a pris le temps de former euh, Josué hallelujah hallelujah he took the time donc il a pris le temps to form to train Joshua il a pris le temps de former et de traîner Jos Josué the, the difference is that in the old covenant la différence est que dans l'ancienne alliance were serving the man of God il servait l'homme de euh, Elohim l'homme de Dieu Joshua not, was not serving Elohim. Josué n'était pas Josué n'était pas en train de servir Elohim. He was serving the man of Elohim. Il, il était en train de servir l'homme de Elohim. In that case, Dans ce cas, Moses. C'était on parle de Moïse hein. And when Moses died, Et quand Moïse est mort, let's take a look at the book of Joshua. Allons dans le livre de Josué, verse one Joshua Joshua verset 1 Ok, so after the death of Moses, the servant of the Lord, après la mort de Moses, le serviteur du Seigneur, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Il advient que le Seigneur parla à Jos Jos Jos Josué, le fils de Nun. Moses assistant. Le verset 1. L'assistant de Moshe. Saying. Donc il disait. Moses, my servant, is dead. Moïse, mon serviteur, est mort. Now therefore, arise. Maintenant donc, lève-toi. Go over to this, go over this Jordan passe ce joururdain you and all these people vous toi et tout ce peuple c'est dans josué 1 verset 2 to the land et toi et tout ce peuple pour entrer sur la terre which I'm giving to them the children of Israel que je donne aux enfants d'israël so it's just until the death of of Moses c'est uniquement à la mort de moïse dan that the Lord spoke to Joshua que euh, le Seigneur a parlé à Josué. You see, Vous voyez he was Moses. Donc Lui, Josué, il servait Moïse. And then, when Moses died, et ensuite, quand Moïse est mort, he became the servant of the Lord. il est devenu le serviteur de l'Éternel. Et le Seigneur a parlé à Josué. Et le a parlé à Joshua, à Joshua. So this is an example. Donc ça, un you can have another example. For example, avoir... you, you will see in the book of Samuel. Samuel. Samuel, Samuel was uh, uh, uh, uh, uh, uh, trained by Eli. Samuel était euh, euh, formé par le sacrificateur Élie. alléluia alléluia Il was trained. Donc, il a été formé Samuel. And after his training, et après sa formation, the Lord spoke to him. Le Seigneur lui a parlé. alléluia alléluia You can see also in the book of Kings. Vous pouvez voir aussi dans le livre des Rois. Élie, donc euh, et le prophète Élie. Elijah in English. Elijah with euh, oui, Eli and Elisha. Et Eli et Élisée, Elisha. Donc Élisée were serving Elijah. Élisée servi, servait en fait euh, le prophète Elie But when Elijah was taken from from uh, the world, mais quand Élie uh, le prophète Élie a été uh, enlevé dans de ce monde, he was taken by a uh, uh, uh, uh, um, By a chariot of fire. fire. Donc il a été par un de feu, and his mantle Et son manteau came down. Uh, son manteau est tombé. And Elisha received the double portion. Et a reçu la double portion because the firstborn receives the double portion. Parce que l'aîné reçoit toujours la euh, double portion de l'onction de la personne d'avant. Alléluia. You can see David and Solomon. Vous pouvez voir David et Salomon. David was a warrior. David, David, était un guerrier. But Solomon was the king of peace. Mais Salomon lui était un, un, un roi de paix. But Uh, uh uh David's wars me sans uh, les, guerres. les guerres de David Without David battles sans les batailles de David he he couldn't he couldn't had peace And build Vous ne pouvez pas avoir la paix et construire le temple. The Lord has a vision. Le Seigneur il a une vision. He doesn't think about only this generation. Il ne pense pas simplement à cette génération. But he thinks ahead of time. Il pense uh, des années, des longueurs d'années avant. He wants to build generation into generation into generation into generation. Il veut construire uh, uh, à travers des générations et des générations et des you générations. You are the result. Vous êtes le résultat. Of the preaching of Joshua 2,000 years ago. You are the result of the preaching of Paul. Of Peter, of John, of Jude, of all those prophets that died that died from a violent death. If you are the result of, the, of all this blood that was spilled. You of all this blood that was see? We must We must grow to become fathers. We must grow to become fathers. Paul was saying Paul ceci, that uh, uh, uh, since the time you you, you you you had to be masters. No, no, no. It's the author of Hebrew, I think. It's the author of Hebrew. C'est l'auteur so. d'Hébreux qui dit ça. Il dit depuis tout ce temps vous devriez déjà être des maîtres. And Paul is saying too. Et Paul dit également, even though you have. A lot of masters, you only have one father. Because it's me that have give, given birth to, to you. Because it's me who you You see, Paul, vous voyez, Paul was ici, a father in faith. pardon. And he was giving birth. Naissance to children in faith. À des gens dans la foi. He talk. He's talking about Timothy. Il parle de Tem Timothée. Timothée was a children in the faith. Timothée était uh, son. A fils, child in the faith. Son fils dans la foi. He's speaking about Titus. Il parle également de Tit. And all and a lot of his colleagues. Et beaucoup d'autres collègues avec lesquels il a travaillé. But the in the new covenant, Mais la différence avec l'ancien, l'ancienne alliance. Timothy was not serving Paul. Timothée ne servait pas Paul. He was serving the Lord. Timothée servait le Seigneur. But he was at the feet of Paul. Mais il était au pied de Paul. To listen to him. Pour l'écouter. To to to, to, to, uh, uh, to be un an, an, uh, uh, imitateur. Uh, an imitator of Paul. Pour être euh, un imitateur de Paul? Paul is saying. Paul dit ceci. I want you to imitate me. Uh, il, dit, il a dit soyez mes imitateurs. Jesus. Yeshua Is the model. c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Et nous devons imiter sa vie. Mais nous avons besoin également de... des euh, modèles physiques That we can see by, with our own eyes. que nous pouvons voir de nos propres yeux. Et c'est de plus en plus difficile d'avoir des euh, modèles physiques. The Lord the word Donc, la parole is vast la parole est tellement vaste right. and is wide we have to be like children nous devons être comme des enfants to listen to the lord comme des enfants qui écoutent le seigneur to listen to the holy spirit qui écoute le saint esprit but to listen also to the elders mais pour écouter aussi les anciens the elders les anciens It's it's a it's a function, it's not someone that is above you. But it's someone that will can we can give that can give counsels because, because of experience uh, experience and because of the calling of the Lord Paul, Paul. Had, uh, is saying to, to to to the disciples that I I I I, uh, I went to, uh, um, uh, to to a lot of struggles. I was uh, uh, uh, one day and one night in the sea. Je j'ai passé des des moments très difficiles. J'étais à un moment donné dans la mer. I was in nudity. J'étais dans la nudité. Uh, I, I was beaten three times, 30, 39 times. Donc j'ai été uh, tapé 39 fois moins un. 40 fois moins un. Three times. X 3. I was torn. J'ai été uh, lapidé. You see? And he was saying that. Vous voyez? Et il disait ça. And he says, And I have also the burden of the churches because he went to a lot of cities and when he went to those cities he left churches he built churches I'm not saying about buildings I'm not talking about buildings je parle pas de l'église, des églises. Euh, But bâtiment. he left disciples pas there. De bâtiment, mais de disciples qu'il a laissé là-bas. Et il avait un fardeau pour eux. Alléluia. Because Hallelujah. he was an apostle. Parce he had the function of an apostle. Parce qu'il avait la fonction d'un apôtre. And an apostle is someone that that, that is a missionary. Donc un apôtre c'est quelqu'un qui est un missionnaire and that will leave et qui va vivre il va laisser il va laisser. will leave a, a, a, a, a, a work in progress il va laisser un travail en progrès hallelujah, hallelujah. amen you see vous voyez we have a lot to learn beaucoup apprendre we have a lot to, to, to, to, to, to, to, to be taught on doit être oh, on, doit à, on a beaucoup à en beaucoup à être enseigné. We are all at school nous sommes tous à l'école d'Elohim and we are receiving et nous recevons the teaching of the Lord les enseignements du Seigneur in order not to to to to, to grow straight and not crooked uh, afin que nous grandissions grandissions uh, droitement et non pas uh, en en dévier be careful of pseudo revelations faites attention à des pseudo révélations be careful faites attention the the first the the the, the, the I will say that the the main uh, uh, uh, way that the lord speaks to us is through His word la foi, façon principale avec laquelle le seigneur nous parle c'est à travers sa parole la bible and then yes there is visions oui après il y a des visions yes we can hear the lord we oui, have convictions oui il y a des convictions on peut écouter le seigneur but but first the word d'abord on doit se plonger dans la parole because the devil parce que le diable can also give le diable peut aussi visions. des visions Rappelez-vous quand il est venu devant le Seigneur, il a dit que lui aussi il avait, aussi la parole. He is the, the specialist in taking uh, one verse context. Le diable est le spécialiste pour prendre un mot de la parole et le mettre hors contexte. That's what's C'est ce qui arrive dans beaucoup de nos assemblées. A lot of pastors they use one or two verses and they make a, a doctrine of it. Et beaucoup de pasteurs, ils un passage hors et ils And that's how our people is being manipulated. C'est comme ça que les, le peuple est manipulé. One John. No, no, no, no. Un Jean. 1 Jean, 2, verset 12. un Jean 2, verset 12. <coughs> so, you see, Vous voyez? we have little children. Donc on a le, le stade de petit enfant. First stage. Ça c'est le premier niveau quand tu reçois la, la parole. The, the, enfants, the book of 1 Corinthians 2 it is said that little children are like uh, uh, uh, uh, carnal Christians He dit that uh, là les petits enfants dans 1 Corinthiens 2 il dit que les petits enfants sont comme des, des, no, uh, des, des, des yeah okay It's normal. C'est normal. They are babies. Ils ce sont des bébés encore. If you look at a baby, quand tu regardes un bébé, it doesn't know what's true, what's good or bad. Il sait pas encore déterminer ce qui est bon et mauvais. It doesn't know how to walk. Il sait pas encore bien marcher. It needs to to grow with milk. Il doit grandir avec du lait. Okay? Alléluia. He needs milk. Il a besoin du lait. Children can be also uh uh, uh uh And uh children if you take a look at Ephesians 4 Si tu vas dans Ephesians 4 verse 19 verset 19 you said that Children can be tossed and away with the winds, two and four. Donc euh, les enfants peuvent être balancés euh, à tout vent de doctrine With the doctrines. That's why. C'est pourquoi. Michael. Michael. You need. Tu as besoin. The the teachings. Des enseignements. I, I like to speak. Uh, uh, uh, uh, Uh, I, I like to speak uh, um, uh, about the word with uh, things from uh, uh, the physical uh, uh, reality. the uh, That's why Michael, uh, Yannick, uh, Ben, me, uh, Ines, Antonio, Angela, All of us. Mesh, we need. C'est pourquoi tout en chacun de nous nous avons besoin. We need. Nous avons besoin to be built. Nous avons besoin d'être construit. Okay? Otherwise we can't be take tose and fall with the winds Sinon, of the doctrines. Sinon on va être emporté par les vents des doctrines à gauche et à droite. And sometimes we fall on thinking des fois, notre aussi qui peut nous... we, we can read a word and we say oh I think no it's not I think on peut lire un passage on dit, ah je pense. Non, no it's tu not penses. I think ce pas ce que tu it's what the, the word says qu hallelujah, hallelujah. okay okay we can do a lot of mistakes. On peut faire beaucoup d'erreurs. De, okay, it's normal for un enfant, quand a un bébé de faire des erreurs. C'est pour ça nous avons besoin d'éducation. of the kingdom. Donc c'est la même chose dans le royaume du Seigneur. Hallelujah. you si tu ne sais pas, if you si tu es en doute, Because you, you have to know at what stage am I. There is no shame to be a children or there is no shame to be a young man and there is no shame to be a father. Y a pas de honte à être un enfant, Because vrai. we are a family. Mm -hmm. un petit enfant dans le seigneur But you du... have to know what is your limit. But you have to know what is your limit un baby that cannot walk un baby spirituel qui ne peut pas marcher will not walk, walk. ne va pas marcher a, a kid un he, enfant he, he can ask for a bird for a moustache il peut un, un enfant peut demander d'avoir une barbe But he will not have his moustache until the time comes. Even if he passed, even if he pray, even if he speaks in tongues, the moustache will come when, the, when he will be 12, 15 years old or 16 years old. I don't know. Hallelujah. You see? there are things that will come naturally because it takes time. Donc il y a des choses qui viendront euh, naturellement parce que ça prend du temps, tout simplement. Alléluia. And so I was speaking about the training. Donc je parlais de l'entraînement, la formation du Seigneur. And you see, we need Vous voyez, on a besoin of people, of experience. Nous avons besoin de gens qui ont de l'expérience dans le Seigneur. There are some people that the Lord has chosen Il y a des gens que le Seigneur a choisi to, to, to come into your life qui euh, Dieu a permis qu'ils viennent dans votre vie and they will give you that teaching et ils vont vous transmettre ce, cet enseignement that mean that will stay in your life ça ne veut pas dire qu'ils vont rester dans votre vie pour toujours like they, the do today comme les pasteurs font actuellement là that they stay in your life And you stay a baby all the time. Et no. Pas ça. They will come into your life for a time. Donc, un temps dans ta vie. They will teach you. Ils vont te with the Holy Spirit. Un avec in order for you to grow. the to you to become a disciple. Pour que tu un disciple and for you tomorrow to be also a father for someone else. Tomorrow, demain, it's, it will not be brother Eric or sister Kaiba. La Kaiba. It, it will be you that will give something. Ce sera à toi. Mm -hmm à d'autres personnes L'enseignement que tu auras reçu, tu vas le donner à d'autres personnes. And that's Et ça, c'est le disciple là. C'est ça, être disciple. church making L'église d'aujourd'hui a, lot of fans, a lot of le, le, elle fait beaucoup de fans, beaucoup de membres. But few disciples. Mais il y a très peu de disciples. The Bible says that the disciples who is accomplished will be like his master. La Bible dit que le disciple qui sera accompli sera comme son maître. Timothy was an accomplished disciple. Timothée était un, un disciple accompli. Paul is writing about Timothy. Paul écrit de la, uh, sur la vie de Timothée. And he's saying. Keep your teaching. Et il lui dit, garde l'enseignement. That nobody que will uh, uh uh uh um. Non, j'ai mépris. Uh despise. Will despise your youth. youth. Que personne ne méprise ta jeunesse, il dit à Timothée. Hold new the authority Paul. Timothy had. Faut savoir connaître l'autorité la, que Timothée avait. Alléluia. Oh. Alléluia. He had authority. Il avait And Jesus us authority. Et Jésus nous donne l'autorité. Hallelujah. Hallelujah. Paul, Paul parle de cette autorité aux Corinthiens. Et il dit, je ne veux pas venir à vous avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pas pour vous détruire, mais pour construire. Mais pour vous you see? Vous voyez? So Donc, we uh, have to have consideration, avoir la consideration to those who are leading us. Pour ceux qui sont, uh, qui nous, uh, I will not say leading, but uh, yeah, it's uh, di di diriger, directing, not direct. Well, but this consideration is not like. In the churches where you have to give money. Donc, il faut de la considération pour les anciennes. C'est pas comme euh, on voit dans les autres églises. C'est pas pour donner de l'argent, etc. But C'est la considération par rapport à la parole qui est délivrée. What's happening today? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? We are gathering in Skype. Donc, on se rassemble ici à Skype. You. You have something to share. Donc tu as quelque chose ici à partager. You share it. Tu le partages librement. You, you Tu partages une chanson. You share a thought. Euh, Une pensée. You share a burden. Euh, un fardeau que tu as. Uh, you want prayer. Tu veux une prière. A testimony. Un témoignage. Even if you have a teaching. Même si tu as un enseignement, tu peux something le donner. By the quelque chose inspiré par l'esprit, tu peux le donner aussi. So that's sharing. Ça c'est le partage. A time of sharing. Ça c'est un temps de partage. Et then sometimes il y a des enseignements. OK Okay. And then il y a des questions. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté, il y a and la, la liberté. That's how we grow. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait. And if we make mistakes. Et si nous faisons des erreurs. And then that's how uh, you, you know. Um when do the elders or do yeah do, do the elders will will uh, come in um in action? Quand uh, est-ce que les les, les les anciens vont-ils rentrer en action? They, they know the word. Ils connaissent la parole. Well, normally, <laughs> normalement, and if something comes, et si quelque chose <laughs> And is not really exact uh, uh, about the word et, uh, someone share something and it's not really exact about the word ouais, quelque chose qui arrive et que c'est ça c'est pas vraiment pas bien enfin c'est pas exact exact hein, par rapport à la parole the, the elder will the elder or the elders will say something at the end The vont dire quelque chose à la fin pour... and they will Correct, Et ils vont corriger. Not to co not to humiliate the person that is saying something. Not pour humilier la la personne qui dit quelque chose. But to tu tu correct for to be true to the word. Mais pour corriger pour être vraiment vrai par rapport à la parole. And it gives also the the the the the the, the, the one who is sharing it, it will give him more accuracy in his sharing et ça va donner plus de précision à la personne qui partage. So next time will know. Donc la prochaine fois il sera accueilli. Because that's how it works. C'est comme ça que ça marche en fait. We are not afraid to do mistakes. On n'a pas peur de faire des erreurs. Mais if there is mistake, il y a une erreur. We gently correct it. On le corrige gentiment. With kindness. Avec l'amour. Alléluia. Alléluia. OK. So, on the three stages. Donc, par rapport aux trois étapes de croissance. So the little children. Donc les petits enfants. One like Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Allons-y. I, I love the word. J'aime la parole. Because the word is the truth. Parce que la parole la vérité. In a world where the truth is um, is lost. Dans un monde où la parole est euh, perdue, We need the truth. nous avons besoin de la parole. Alléluia. Alléluia. Vers 1 Corinthiens 2, 1 14. 2. Euh, 14. Verset 14. Mmh. But the natural man does not receive the, of the spirit of the oh, Elohim, for they are foolishness to him, nor can he know them because en they are spiritually discerned. Parce que en juge. But he who is spiritual judges all things. Juge en effet de yeah. Yet he himself is rightly judged by no one. Et jugé For who has known the mind of the Lord that, qui a connu la du that he may instruct him. him But we have the mind of Christ. Mais nous, nous avons la mm -hmm. du And I was driven And I could not speak to you as to spiritual people, je pas pu vous comme à des but as to carnal, as to babes in Christ. Comme à des en Machia, I fed you with milk donné à boire, and not with solid food, et non chose à for until now you were not able to receive it. Car vous n'en étiez pas encore capable. And even now, you are still not able, Et même maintenant vous n'en êtes pas encore capable. For you are still carnal. Car vous êtes encore charnel. For where there are envy, strife, and among you, car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. N'êtes-vous pas charnel like et ne marchez pas vous selon l'homme? Vous Voyez? Babies! Les bébés children in christ, les en christ en machia, are still carnal sont encore They encore have to learn to be spiritual They apprendre pour devenir They need milk ils ont besoin de less if you give a baby a steak si the steak si tu donnes à un un steak he, he will not be able to to chew it pourra pas le okay hallelujah And we can see that there were envy, strife and divisions. Euh, because division, of carnal men because of the côté charnel that in the in the assembly. Dans Alleluia. Alleluia. So we have to help our our children Donc in Christ aider les enfants en, en, en machia to grow, to grow. à grandir. OK Alléluia. We talked about the, the, the gifts. Donc nous, par, nous avons parlé la dernière fois de dons. Uh, a children in Christ, un enfant a baby une, in Christ un bébé in Christ Peut déjà avoir The spirituels. The Corinthians. They had all gifts. Les tous les dons, but they were carnal. They didn't have pas des fruits. Okay. Alléluia. can we see that someone has As grow, he will bear fruits. Comment peut-on voir que quelqu'un a grandi? Il faudra voir à ses fruits. Not at the gift that he has. Non pas au don qu'il a. He can speak in tongues. Il peut parler en langues. He can preach the word. Il peut prêcher la parole. He, uh, he can have visions. Il peut avoir des visions. Aussi. He can do miracles. Il peut faire des miracles. And still be a baby. Mais être toujours un bébé spirituel. Because if he if he has envy. Parce que s'il a l'envie, uh, if uh, uh, uh, he is uh, uh, um, prideful, s'il est, uh, il est rempli de, d'orgueil, and if he doesn't bear fruit, s'il n'a pas des fruits, that that means that he's still a, children, a child, il est tout le temps un, il est encore un enfant, he donc. has to grow, il doit grandir, and that what, that's what was uh, uh, uh, confusing for us when we were, we used to go to the traditional churches confusion we were Christian. following pastors and pastors or, or bishops and and and prophets because They were performing gifts. On les pasteurs, les parce des They were miracles. speaking in tongues. Ils They were accomplishing miracles. Ils des miracles. And we were saying, okay, he's the man of God. Donc disait, ah, oui, un homme de Dieu. That's the man of God. De Dieu. But he didn't have fruits. Il pas de fruits. And that's how. Et comme cela. We are. Uh, Uh, uh, uh, C'est comme ça qu'on est emporté loin de, du Seigneur. Because Parce que nous voulons voir avec nos propres yeux, mais nous devons voir par la foi. The Lord looks at the the Lord looks at the Le Seigneur regarde au cœur. Et non pas à la vue. We need to look with our hearts. Nous devons regarder avec nos cœurs, with the word. Avec la parole. We need to discern. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Young men. Enfants. Jeunes gens. Because you have overcome the wicked one. Jeunes gens, parce que vous avez euh, euh, vaincu le mauvais. So young men. Donc les jeunes gens. They can discern Peuvent discerner. le good and le bad. Donc les jeunes gens, c'est la deuxième étape. Ils peuvent discerner. Good and evil. Ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia! Alleluia. They overcome the wicked one. Ont, euh, le you have to overcome Vous You will you will pass through trials tu vas des you will go through trials the temptation will come. La tentation va venir. If today, si aujourd'hui, you cannot resist a woman, tu ne peux pas résister à une femme. Tomorrow when when uh uh, uh, uh uh you will be uh used by the Lord and the devil will send pretty women's to to to seduce you. Et quand tu seras euh, choisi par le Seigneur, utilisé par lui, le Seigneur va envoyer des femmes pour te séduire, comment vas-tu agir Le Seigneur le le diable. Le diable. If you cannot si tu peux pas résister. Today, aujourd'hui, trials is Aux petites épreuves que le Seigneur te donne. What will happen Qu'est-ce qui va se passer demain. You know Vous savez in the Congo there was a saying, au Congo il y avait un, un dicton well that you know Mobutu que the former president of Congo que l'ancien président du, du du Congo it was it was well known that he was uh, uh, going uh, uh, um, after witch crafts on, on savait tous qu'il allait voir les sorciers les Mm -hmm. And he made a pact a avait fait un pacte. that the, the, the, the servants of Elohim, les serviteurs Elohim will not stand ten years, que ils ne pas 10 ans au Congo. that they will not stand up for ten years. Uh, uh, they will not be uh, uh, uh, uh, yeah, in a standing position. They, donc, will not, they, they will Donc ils vont pas persévérer au-delà de dix ans quoi. And if you take a look si vous regardez at le... the pastors in the Congo, in the DRC. Genre, et si vous voyez euh, au DRC, euh, au Congo, les, les, les pasteurs. A Beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé. After 10 years, Après 10 ans, they fall. Ils they didn't last 10 years. Pas 10 ans, With the message. Le message <laughs> they started to corrupt the message. Nous because of money. <laughs> because of women. À cause des because of pride. Cause de Because of glory of men. Cause de la des Because they didn't prepare themselves Parce se sont for a, a, a long-lasting minister. You see? Ten years. It's a it's an important number in the Bible. Ten years. Or the number ten. Is an, the number of of um of trial. If you take a look at the book of Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Shadrach, Abednego Meshach, they didn't want to eat the same food as the king. Oh, yeah. the, so they didn't want to eat that food because they were Jews and in eating that food they will e e e Elohim donc il ne voulait pas euh, manger les mets du roi parce que sinon ils allaient euh, désobéir à Elohim they didn't want to be filthy to him il ne voulait pas euh, euh, se se rendre Ceci. impur se souiller and They were tested for 10 days. Ils ont été éprouvés pendant 10 jours. You will see 10 is a, is a number of testing. Vous verrez 40 vous... is a number of testing. Que c'est un chiffre de, de l'épreuve dans la... Daniel yes. was put to the test for 10 days. Daniel a été pendant 10 jours. Jesus was put to the test for 40 days. Le Seigneur a été euh, euh, éprouvé pendant 40 jours et 40 nuits. going back to, to, to Egypt. Moïse a été éprouvé euh, 40 années avant d'aller euh, en Égypte. Even Même le Seigneur a été éprouvé. you don't want to be put to the test? Et toi tu veux pas être éprouvé? Chacun de nous nous avons besoin d'être éprouvés. All of us, we are going to be être tous éprouvés par le Seigneur. In order to to to to, pass from year one to year two, you need to pass the test. Pour passer de l'année première, de la maternelle à l'autre classe, tu dois passer des épreuves. And it's the same thing, for us. Et c'est la même chose pour nous dans le royaume. The Lord Seigneur... is passing us to the test. Et le Seigneur est en train de nous éprouver. And the more difficult tests are not the tests that are visible. Et les tests les plus difficiles, c'est pas ceux qui sont visibles. The, they are not visible to others. Ils sont. Euh... Ils sont pas visibles pour les autres. Ils sont pas visibles pour les autres. It's inside of you. C'est à l'intérieur de ton être. It's in your soul. C'est dans ton âme. In your heart. Dans ton cœur. That the Lord que le will test you. Va te tester, va t'éprouver. If you don't feel joy. Si tu ne ressens pas la joie. Because of your trial. Euh, à cause de tes épreuves. Then you don't pass the test. Because we can have joy even in the test. We can have joy during the trial. Because our joy doesn't depend on circumstances. Our joy depends on the Lord. Our peace depends on the Lord. And not uh, on the circumstances. Paul and Silas were in prison. They just received 39 strikes. And in prison. Coup de en prison. they started to pray and they started to sing et ils ont commencé à prier, à chanter. and when they were singing et quand ils the glory of the Lord came la du la du and shake all the prison. Et la prison and all the prison was the la prison était libre. and even the, the, the, the guard même le garde. he wanted to kill himself And the Paul said, "Don't do that." Because we are all in here. And the, the God said, "What can I do to be saved?" Believe in Yeshua Mashiach, and you will be saved. And the God received the Lord in the same day. Hallelujah! Through the trials, the glory of the Lord, Seigneur, the glory of the Lord will be manifested. Without trials, the glory of the Lord will not be manifested. All you asked for the Lord you have asked him is glory but do you have to know that is glory tu dois savoir que sa gloire will be manifested in adversity. His glory will be manifested in your battles. His glory mm -hmm. will be manifested in your fights. His glory mm -hmm. will be manifested Alleluia. in your life. Hallelujah. Amen. Look at the Lord look at the Lord mm -hmm. and see the salvation mm -hmm. see the glory of the Lord mm -hmm. the glory of the Lord mm -hmm. will be manifested in your life mm -hmm. and it will shut the mouth of your enemies the mouth of your enemies la, la tes mm -hmm. Amen Hallelujah Amen. The young man has overcome the evil. Les jeunes enfants ont vaincu le, ma le mauvais. Because they went to trials and difficulties. Parce qu'ils sont à, à travers des épreuves et des difficultés. They went in missions. Ils ont été dans des missions. They Ils preached the word. Ils ont prêché la parole. They prayed. Ils ont prié. They fasted. Ils ont jeûné. They, they, they went To, to, to preach the family. Ils ont des They received uh, uh, uh, insults. Ils ont reçu des They were rejected. Ils ont été They ils were persecuted. Ils ont été But they have kept the faith. Ils ont gardé la foi. Hallelujah! Hallelujah! They keep the faith. la foi. They have overcome the evil one. Ils ont uh, uh, vaincu le mauvais. The fathers. Les Pères. One John. No matter what you, what is your difficulty. Soit ta the Lord is able. Le est capable. With the Lord, everything is possible. Avec possible. Believe Him. Lui. Not me. Pas moi. Not man. Pas God. But. Joshua Mashiach. He is able. Il est capable ce soir. Oh hallelujah. Guérisse I write you fathers, 1 John 2, 13. 1 John 2:13. I write to you fathers. Because you have known him who is from the beginning. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alléluia. Alléluia. You know here, vous the fathers, ici, les pères, give birth, les pères, vous donnez naissance. To ministries. A des ministères. To visions. A des visions. To children in the faith. A des, des enfants dans la. The fathers. Les pères. John was a father. Jean était un père. An elder. Un ancien. By the time he was writing this writing this book, quand il écrivait ce livre, he was 90. Il était il avait 90 ans. 90 years old. 90 ans. Alléluia. Alléluia. et là dans ce passage nous croyons à chaque fois hein, that who is from the beginning is the Lord. on pense que quand on dit celui qui est dès le commencement on pense qu'on parle du seigneur là But it's not the Lord. mais là on parle pas du seigneur celui qui est dès le commencement is the devil. on parle du diable the fathers les pères knows Connaissent all the the the les russes comment dire the what the, the, the, the, the boys hmm? no. the boys of the devil donc uh, uh, ils connaissent le, le diable the devil donc le diable yes time il a le il existe since the beginning parce qu'il a existé, euh, we know that the lord has no beginning donc nous savons que le seigneur n'a ni de commencement no ending ni de fin he is eternal il est éternel okay mm -hmm. but the devil well the the, the angel uh uh who called uh, uh who came the devil was created at the beginning Tu peux dire L'ange qui est devenu le diable a été créé au commencement. L an... oui, And the fathers knows the tricks of the devil Et les pères connaissent les ruses du diable. Alléluia And in the same book, dans le même livre, we speak about the Antichrist, on parle de l'Antichrist aussi. Mm. Oui, Uh, ah okay. And you can read in your version please, 1 John 4, John 4, 1 John John 4, verset 2, à ceci, vous connaissez l'esprit d'Elohim, tout esprit qui confesse que Yeshua Mashiach est venu en chair est d'Elohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Elohim, c'est celui de lanti dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes d'Elohim et vous avez remporté la victoire sur eux. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. <mérite> Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Elohim nous écoute. Mais celui mm -hmm. qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. And you know, the fathers, savez, les pères? they will not um, be jealous, they seront jamais of the children of oh, these the They want the children to, to have the, the double portion. Ils veulent que les enfants aient la double portion. Like Elijah to, uh, Elijah. comme vous avez vu entre Élie et Élisée. Like David to Solomon, comme uh, entre David et Salomon. They want the children. They want the, the children to, to, to, to, to be able to do more. Ils veulent que les enfants fassent encore plus et même quand Jésus uh, est mort et qu'il uh, a été ressuscité one il a dit que celui qui croira fera plus de miracles que lui you see? vous voyez mm. so we, we have to to grow. donc nous devons And we have to, to know that even uh, uh um uh, Jesus when he was with the disciples, Même, uh, Yeshua, avec les disciples, we can see that Jesus were teaching them. Voyez que, uh, en train de leur des they lived with him, avec lui. they saw him doing miracles. They saw him using authority. And they, they used that authority to, to cast away demons. He, he spent a lot of time teaching them. Every situation of... Uh, of, uh, of Of a day will be a teaching. Toute situation est une occasion pour enseigner. Alleluia. Alleluia. The Lord teaches us. Donc le Seigneur nous apprend. And He was teaching, uh, teaching the disciples with natural things. Et il enseigne aux les disciples avec des choses de la nature, hein? And he was teaching them spiritual things through natural things. And the Lord does the same thing with the Holy Spirit. Saint Every day is a teaching. À tout chaque jour, euh, c'est un enseignement. On Every day we learn something about ourselves. À chaque fois, nous apprenons quelque chose de nous-mêmes. About uh, non uh, sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. About the Lord. Uh, concernant le Seigneur. We don't know what is in your in our hearts. Nous ne connaissons pas ce qui est dans nos cœurs. We need to go to to those trials on doit passer ces épreuves pour comprendre ce est au fond fond de nos cœurs you will be in parce que quand tu seras dans une épreuve the things that are inside your heart les choses qui sont dans ton cœur are qui sont cachées they will come elles vont ressortir tu verras que tu n'as pas du tout de patience. You will see that you have a temper. Tu vas voir que tu as un sacré caractère. You, you, you, you are, you are Et tu vas voir que tu es facilement euh, euh, en colère. Tu te mets facilement en colère. You mm. will see that you, you are of the spirit. Tu vas voir que tu manques des fruits de l'esprit. You will see mm -hmm. that love. Et tu verras que tu manques d'amour. You Et là, tu vas dire, Oh Seigneur. I, I cannot do it by myself. Non, je me rends compte que je peux pas le faire. And Et, Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut nous amener à ce stade-là. Quand tu viens avec l'humilité. you say, oh Lord, sorry, I'm so sorry. Et tu dis, Oh Seigneur, je suis tellement. Forgive Pardonne-moi pardonne-moi Seigneur, j'ai vraiment besoin de un peu plus de patience, j'ai besoin un peu plus d'amour, mm -hmm. j'ai besoin un peu plus de confiance, euh, mm -hmm. j'ai besoin de plus d'assurance de foi mm -hmm. et si nous nous humilions him, devant lui, then ensuite il va Uh, uh, give, give us what we need. Et là, il va nous donner ce, ce, ce dont nous avons besoin. But if you don't pass the test, mais si tu ne, fais, tu ne veux pas passer ce test -là, you go round and round and round again. Tu vas tourner en rond, en rond, en rond. Et tu vas pas comprendre pourquoi tu tournes en rond en chaque fois. The Lord wants you there Le Seigneur veut que tu sois là. To to to listen to Him. Afin que tu l'écoutes. Et pour que tu apprennes la leçon qu'il veut te donner. And then you will pass the test. Et ensuite tu passeras le test. And then you will go to another test. Et après tu vas aller à un autre test. C'est comme ça que ça se passe. Because he wants to prepare us Parce qu'il veut nous préparer. To be his bride. Uh, pour être son épouse. Un bride sans... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, on sera une épouse qui n'a pas de rides. Mm -hmm. Alléluia. Une épouse qui n'a pas de tâche Alléluia. On doit passer ce test-là, ces mm -hmm. épreuves-là. Mais on a besoin chacun des uns des autres. Amen. Amen. We need prayer. On a besoin de prière. Paul was asking for prayer. Paul demandait des prières. The big apostle. Le grand apôtre. Big apostle. Le grand apôtre. Was asking for prayer. Il demandait des prières. Pray for me. Priez pour moi. That I have boldness when I preach the gospel. Priez que j'ai de l'assurance quand je vais prêcher la parole. You see? Vous voyez? We are a body. Nous sommes un corps we need one Et on a besoin l'un de l'autre. Tu pray que nous prions ensemble l'un pour l'autre. Que pendant les partages to be to to lift the burdens one another. Afin que nous portions les fardeaux les uns des autres. Yes. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Is there questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a justement, j'avais une question. Que Dieu soit glorifié par rapport à ce qui nous vient. I have a question. May the Lord be glorified. Euh, C'était justement par rapport à la vraie repentance parce que justement je suis en train de me poser des questions. Ça à... m'a posé. Et euh, bah, justement je me disais si euh, je me disais justement si j'étais vraiment avec le Seigneur, pourquoi dans ces cas-là à chaque fois, euh, bah, justement on n'arrive enfin, pas à passer ces épreuves-là, on est toujours là, enfin je suis toujours, j'ai l'impression que voilà que je tourne en rond, c'est euh, j'ai l'impression de ne pas avancer. Ben. So I was wondering uh, why I was uh, making round and uh, it it it was like my life is not going forth and uh, I was wondering myself. J'ai toujours cette impression là que je suis toujours au point de bébé de bébé que je grandis pas. That I'm a baby a spiritual baby. Est-ce going... que fait ma vraie repentance Est-ce que avec toi où il y a des choses qui ne vont pas C'est justement par rapport à ça. Je rond, je rond, je rond. me demande si je suis vraiment sincère à Dieu et si je vais What is the meaning of repentance? D'abord premièrement, tu dois savoir c'est quoi la répentance. repentance. Repentance comes from the word metanoia. La repentance vient du mot metanoia. In Greek. En grec, and metanoia. Et metanoia it, it means Ça veut dire? Uh, a change of attitude. C'est un changement d'attitude. A change of mentality. Un changement de mentalité. When Peter quand Pierre a prêché euh, l'évangile pour la première fois, les, the, the, the, the Jews were les Juifs étaient tellement touchés. Donc la répentance va toucher premièrement ton cœur. Ça touche ton cœur. You you tu sens vraiment que tu es un, un pécheur. Parce que le Spirit nous convainc de Sin Parce que le, le, le Saint-Esprit va te, te, te, te convaincre de péché, of justice de ju justice and judgment. et de jugement. Without the Holy Spirit, there is no repentance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance. Donc le, you, you le Saint-Esprit fait quelque chose dans ton cœur, tu te sens misérable. And You feel the presence of the Lord. Et tu sens la présence du Saint Seigneur. Et là vient la repentance. you change direction in your life. Et tu changes totalement la direction de ta vie. You were going in the large way, the large door Donc, of perdition. Tu allais dans la, la, la large porte de la perdition and then, you repent, et au moment où tu t'es repenti you have, have il y a une conversion là, que tu dois faire and then you, do a 180 and you go this you, going this way, you go this way now. et là tu fais un, un, un tour de 180 degrés et tu tournes complètement de direction. To Et tu décides de suivre le Seigneur. Ça, c'est ce qui se passe quand tu donnes ta vie au Seigneur. But also in the life of a Christian, Et également dans la vie d'un chrétien, we stay in il faut demeurer dans la repentance, garder sa répentance, sa délivrance. We keep the deliverance. Garder ta and then we walk with Joshua. Et ensuite nous marchons avec le Seigneur, and if we sin, et si nous pêchons, we repent immediately. Nous, nous immédiatement. The children of the Lord. Les enfants du Seigneur, in John, in one John, it is said that who is from hellheim who is children from hellheim cannot sin because he has god with him uh, Dans un elles on dit que le, les enfants de lehim ne peuvent pas pratiquer le péché parce qu'ils ont le seigneur le saint esprit en eux and if they sin et s'ils péchent they repent immediately ils se repentent immédiatement ils confessent leur péché so that's the repentance ça c'est la repentance okay so now about the fact that you You are feeling that your life is going round and round. Eh, donc là, comme tu vois, tu penses que ta vie va tourner en rond. So there are two cases. Il y a deux cas. First case scenario. Pre premier cas. You are in the the will of the Lord. Premièrement, tu es dans le la volonté du Seigneur. He wants you there. Il veut que tu sois là. Because is' shaping your heart. parce qu'il est en train de modeler ton cœur façonner ton cœur maybe he gave you a mission peut-être qu'il t'a donné une mission Or a vision il a une vision you will do that you will do this you will do that tu vas faire ça tu vas faire ça ça ça but mais you are not ready tu n'es pas prête and he may he, he puts you in a loop et il te met dans une in loop dans une boucle dans une boucle to To work your heart. Pour ton And he can lock all doors. Et il peut les And you feel that you you you you you are not being list uh, being uh, listened by him. Et tu as que il ne pas, en fait. But he's putting you in a test. Because il est en train de Because he's working your heart. Parce ton Because There is something new that he will give you, but you are not ready to. to you are, You will not be able to to to to to go forward if you don't pass that test. Et uh, il veut te donner quelque chose de nouveau, mais uh, tu ne pourras pas l'avoir si tu ne passes pas ce test là. And that's how he he, he, he used that circumstances to, to to to to to uh for you to grow. Donc c'est ces circonstances-là qu'il utilise afin que tu grandisses. Second test scenario. Euh, le deuxième cas de possibilité. Sometimes you can be in the loop Des fois, tu peux être dans une boucle. Because you have disobeyed the Lord. Parce que tu as désobéi au Seigneur. And you are not in his, uh, uh, uh, perfect will. Et tu n'es pas dans sa volonté parfaite. And then, instead of going forward, et au lieu d'avancer, à cause de cette désobéissance, you are in a loop. tu es dans une boucle, tu tournes en rond. Et là, tu dois revenir pleinement au Seigneur et demander pardon. And do what he wants you to do. Et faire ce qu'il te demande de faire. Or sometimes you can be in a sin that you haven't confessed, pas confessé and then you have opened et doors, tu les and instead of, of being in the will of the Lord, you are portes. in guilt, you are not uh, in, uh, um, in in the true presence of the Lord, that's why it can happen, you are in a loop too. Il est dans, dans, dans la, la volonté, dans du, la volonté Seigneur. du Seigneur, tu es dans la, la culpabilité et c'est pour ça que tu tournes en rond en fait. So, I, I uh, J'espère que, que j'ai répondu à ta, que, ta question. Amen. Alléluia. You know, tu sais, après le désert, We are Il y a toujours des oasis. The wilderness, le désert, is not for, uh, for eternity. It's for a time. Le désert, c'est pas pour l'éternité, c'est juste pour un temps, en fait. Hallelujah. working your heart. Il travaille ton cœur. Alléluia. Amen. Mm. Alléluia. We thank you Lord for Ines' uh, life, we thank you for what you do for her and uh, for her to be in your presence, for her to be in obedience with your word, we thank you for everything that you do, thank you for all the that you know, your you know the time when she entered the wilderness and you know the time when she will come out of this wilderness. Oh Lord, shape her heart, give her, give her what she needs. In Joshua's name. Besoin, And I know that you what you are doing with her in, the, in vie, the shadows, dans le, dans It, what you are doing, my Lord, is que to que prepare her for something to come. Quelque chose à venir. Something wonderful. -à quelque chose de in Père. Joshua's name. Dans le nom de Yeshua, Père. Be reassured, my, my, uh, my sister, that the Lord is in control of your situation. And that message was for you too. And that you will pass the test, be faithful with him be faithful in his word, abide la parole. in him, uh, dans la parole. in Joshua's name, dans le nom de Joshua. your family will be touched, hallelujah, <laughs> stay in silence and I will uh, conquer for you, I will fight for you, I don't know why I'm saying that but he's saying stay in silence and stay in my presence and I will conquer for you, I will fight for you. I don't know why I say that, but rest in silence and I will fight for you. Hallelujah. Amen. Thank you Lord. Um, I want to pray also for uh, for the people who are sick um, uh, among us. So let us pray for all the people who are sick among us in Joshua's name. that they. They uh, they will be healed in Joshua's name. Prions for Yannick, Emily, and then Gorav also. Yeah, for Omaesh. Uh, and also, uh, if we can pray for uh, our sister Angela. Yeah. Angela. On peut prier pour Angela aussi. The the devil wanted to to to to to. Um, Angela, le le diable voulait. Uh, uh, to um, to take away your joy voulez joie le diable veut joie on j'ai mais the lord is giving you the joy that you need today mais le seigneur te donne aujourd'hui la joie dont tu as besoin and the peace that, he, that you need today et la paix dont tu as besoin the devil cannot take le seigneur le diable ne peut pas enlever the joy the peace the love that he has put in your heart la joie et la paix qu'il a mis dans ton cœur hallelujah hallelujah he's going he's gonna give you strength il va te donner la force Be, be faithful with him so faithful lui and uh eh uh, eh uh, uh, faith in him lui antonio antonio is giving you strength too il te donne la force également oh he, he, he loves you so much he loves both of you il so much antonio Angela. and you are in in in in your in in in his hands this is that entre i can do anything to you ne peut vous faire du mal. because you are in, in his hands Parce que vous êtes entre mains. hallelujah we hallelujah. pray for angela we pray for antonio we pray for emily we pray for yannick we, we pray, pray for, for maesh antonio. we pray for all people to, to, the, for or our family that are sick hallelujah. and we pray that if Uh, uh, uh, uh, healing and you heal them in Joshua's name, in Joshua's name, there is no name above your name, there is no name above your name, you are, you have name above all names and we pray for brothers and sisters and you lay your hands upon, upon them and you heal them in Joshua's name, hallelujah.